Oh putain le airtime il est du fou Bon aujourd'hui le plan c'est d'aller sur un petit roof qu'on avait déjà fait euh, dans la POV numéro 1. Là on va essayer de revenir et trouver des nouveaux défis. C'est parti Ça y est, on est sur le roof et du coup, il y a un petit gap ici entre, euh, entre les deux toits. Et là, il y a Medi qui prépare un costal entre les deux toits. Je fais un dernier élan et après, je peux me lancer. Oh mec, c'était hyper trop. Yes. yes, bon il est chaud. Je pense qu'on va pas trop s'attarder parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont repéré donc on va enchaîner deux spots. Léo il veut se chauffer sur un front qu'on avait repéré il y a pas mal de temps. Le problème c'est que l'accès il est un peu compliqué. Donc on fait le tour du bâtiment pour trouver un accès bah, déjà pour l'envoi et aussi un hein, pour redescendre en fait. Parce que bah, le risque c'est de rester coincé là-haut. Mais là du coup on check tout ça, on fait le tour des bâtiments. C'est celui-là là, là. Là il part de là-haut, il va jusque là. On fait quoi la mat' Bon là on est allé chercher une échelle pour essayer de monter sur cette réception, et voir si elle est bien. <rire> <rire> t as, tu t'es carré juste à côté quoi Bah ouais <rire> En vrai y a personne là, on est en plein week-end, normalement c'est des écoles d'ingé et tout. Et le week-end, bah franchement on s'est jamais emmerdé et là ça fait longtemps qu'on le voit celui-là On l'avait repéré pendant le tournage de notre POV Donc si vous l'avez pas vu on vous met un petit lien Et sauf qu'on pouvait pas le faire parce que Ici là sur le départ il y avait plein d'eau Et l'arrivée on bah, on savait pas trop comment il était c'est pour ça qu'on va vérifier là avec une échelle Ah c'est cool ça Ouais ça va Petit poids végétal c'est parfait est bien qu qu'est-ce t'en dis Ouais, c'est nickel en vrai ça ferait euh, ici ouais et bim on atterrit ici sur la couche végétale parfait je pense que ça va le faire tu le fais comment toi moi je le fais en droit je pense oui et toi bah moi franchement si, si ça se passe bien haut là si le départ est cool et tout bah ça part en fonte. parce qu'il est quand même parfait bon là du coup on a trouvé un accès euh, au roof donc on va se faire euh, la petite grimpe sur la broyade. <rire> Yes. Ah il est fat Ouais il est fat hein ouais, est En fait il est fat hein Bon là Mathieu et, euh, et Louis ils vont se lancer sur le sur le gap qu'ils ont repéré Là il y a tout le monde qui est en place Chacun à son poste Pour tourner à euh, tous les angles possibles pas dessus Mais si mais c'est sûr Tu peux le faire d'abord ouais, <rire> Allez mec 3 2 1 Go C'est énorme C'est énorme Le airtime il est incroyable Oh putain le airtime il est fou Allez ça part oh J'ai rien mec, fait Mec Ça Allez. fait du cliff là encore C'est incroyable C'est de la mousse là. Putain mais ça me brûle Ouais, ça a le brain de ouf En même temps c'est bien grand Mais c'est bien, il y a des fenêtres pour pouvoir visualiser bien l'arrivée, c'est parfait. Elle est libre 3, ouais. 2, 1, ça passe <rire> Quoi. Oh mec on a fait du clip là Mec Mais mmh. oh, <rire> Mec j'ai dégroupé, j'étais en mode wouah je vois tout la dingue oh yes. Je suis arrivé bien en plus J'ai fait un side en fait Il est arrivé sur le côté à moitié. Mais oui ouais, Mais genre, mais en fait on dirait il a clip parce que genre il est resté tellement longtemps en oui. l'air Il a grave bien visualisé le front Ah franchement il a éclaté, magnifique En plus là il va faire nuit bientôt, c'était le timing parfait Bon ça y est les gars, on a fait le gros roof gap, on est trop trop heureux, ça s'est trop bien passé. Et là il commence à faire nuit, on va ramener l'échelle. Il est 7h du mat', on vient de se réveiller face à un gros bunker qui monte au dessus d'une plage. Et Là on va essayer de monter jusqu'au sommet, c'est pas gagné mais normalement ça va le faire. Euh, on est arrivé dans le repère des pigeons, en fait il y a des gardiens partout. C'est comme dans un jeu je pense. Genre là on est au premier niveau, il n'y en a pas beaucoup, plus on va monter, <rire> <rire> plus il va y en avoir. <rire> Il fait Là, Léo, il fait des trucs un peu sketchy et du coup il a failli tomber. C'est de la cascade. Et en plus, euh, ça donne pas trop envie, je t'avoue il euh, y a un nid à juste en dessous, et au-dessus, ouais. c'est un nid à pigeon. <rire> Donc, euh, c'est une sacrée explosion. Okay. Oh, la c'est électrique. T'as les mains. T'as les mains dans quoi, Louis Dans la merde. Je crois qu'il y a vraiment y a tellement de merde que ça me surélève pour attraper le prochain niveau. C'est abusé. Je crois qu'au dessus il euh, y a un carnaval de bijoux. Ah bah... Bon là je crois que la seule manière pour nous d'arriver là-haut, c'est de passer par ce petit tuyau Bon en vrai ça passe mais c'est serré quand même dans le petit tuyau là On va monter les gars, et ça fait peur pour lui quand même parce que lui il est un peu large Ouais faut que je passe les bras comme ça en fait, c'est bon non non non il faut que tu te laisses tirer oui. Et là tu peux poser là C'est vrai si tu te laisses pas tirer Il était comment le décollage ce match là C'est magnifique Fusée dans le trou ça part Bon bah là il y, y a des bien belles bien. lueurs On va sortir le drone et c'est parti